ג'וד מorgen, אל ידך, ותתישר. אעפ"ד ליהר פוא תר'ב בורש בן ל'ב תורשא קול ישראל. אם vous souhaitez aussi diffuser une prochaine télémiction, contactez les cinq minutes éternelles. Nous של מועד קורין ארבעה. אין פוחתים מין, ואין מסיפים עלין. ואין מפתיים בנבוי. אפורה, ורחקות ב Torah, לפניה הול אחריה. זה הכלל. כל שיש בו מוסף ואין יום טוב קורין ארבעה. ביום טוב קורין חמישה. Je vous ai dit, depuis le, le, le Père Iydalet, il porte essentiellement sur la Kriyata Torah, la lecture de la Torah en public, et puis, en rapport avec un petit peu la lecture de la Migla, c'est comme ça qu'on a eu l'occasion d'entrer dans le sujet, et puis, euh, du coup, on va ensuite apporter toutes sortes de mitzvot qu'on accomplit en public, comment les accomplir, on va parler de la Tfilah Tzibour qui peut me faire la fila, la baie et tout ça, ce sera le sujet. Pour le moment, on continue avec les... À la croix de la Torah, combien de personnes doivent lire à la Torah En rapport avec la mission précédente, on avait vu que trois personnes lisent pour le lundi-jeudi et Shabbat Amincha, alors, en fait, ce qu'on va voir, il y a deux choses qu'on va voir, c'est tout d'abord, plus le jour est Kadosh, et plus on va faire monter de personnes à la Torah obligatoirement. C'est-à-dire, un jour de semaine, trois personnes. Ah, un jour de Rosh Chodash, où il y a Moussaf, Moussaf, quatre personnes. Prenez Hanouka, on fait le Alel, mais il n'y a pas de Moussaf, on fait que trois. Alel, quatre personnes. Yom Tov, que maintenant c'est encore plus Kadosh, parce que cette fois-ci c'est même Asur, Bim Lacha, on n'a pas le droit de travailler à Yom Tov, cinq personnes. Yom Kippour, c'est encore plus grave que Yom Tov, parce qu'en plus de ça, il y a Khiv Karet, on est Khiv de retranchement, Khasushala, le monsieur qui transgresse, six. Et c'est quoi le jour le, encore plus Kadosh Shabbat, il y a sept. Euh, le Shabbat, parce que cette fois-ci c'est pas le Khiv, juste qu'on est Khiv Karet, on est Khiv euh, skila, la plus grave des mitotes des condamnations à mort pour ceux qui transgressent. Alors là, c'est sept personnes. Ça, c'est un premier sujet. Je dis tout comme ça, prend en avance son traduit, on aura tout compris très vite. Et puis, il y a un deuxième sujet aussi, deux, entre parenthèses, c'est le devoir de lire en plus de ça la Haftara et aussi la possibilité de faire monter plus de personnes à la Torah, faire des mousses moussifs. Lire plus de personnes à la Torah. Soit, le principe pour, faire, le principe pour les deux, c'est le même principe, c'est est-ce que c'est un jour où on a le droit de travailler ou pas. Si on a le droit de travailler, alors on ne va pas alourdir la tâche pour les gens qui doivent vite partir travailler, donc il y aura un interdit d'ajouter plus de personnes, on n'ira pas de, euh, de Haftara non plus. Tandis que euh, les jours de Yom Tov, Yom Kippur et Shabbat, alors on aura le droit, puisqu'on ne on travaille pas de toute façon, alors on a le droit de rajouter, de lire plus de personnes à la Torah. D'accord Plus de personnes, et aussi le devoir de faire... C'est-à-dire envie, comme un Shabbat, on a envie de faire monter 7 personnes, 10 personnes, 12 personnes, il y a un Shabbat Khatan, un Shabbat Bormza, on peut les faire tous monter, il n'y a pas de problème. Et puis en plus de ça, il y a même le devoir de lire l'Aftara ensuite. On fait tout ça dans les mots, berashe, ou moubecholosh al Moed. A Chodesh et a moed aussi. moed <t 'en> <aussi. t 'en> qui un jour, on a le droit de travailler. On a, on a pas le droit de tout faire, mais on a le droit, il y a des travaux qu'on a le droit de faire en tout cas. Celui qui est de Abim. Alors, on apprendra ça bientôt dans ma sechet, Moed Katan, la prochaine et, et donc... Mais c'est un jour où il, y a, où il y a quand même des corbanes de Moussaf. Alors quoi Corinne Arba, on lit quatre personnes. On n'aura pas le droit de faire monter moins de personnes. Quatre obligatoirement. Et on ne peut pas ajouter plus de personnes. Juste quatre. Ni plus ni moins. Ven navi et on ne fait pas de haftara dans le navi. À part ça, apotar me Celui qui ouvre, celui qui ferme la Torah, eh bien, il devra dire la bracha. C'est comme la mission précédente. Il n'y a aucun, aucun changement. C'est-à-dire... Selon la takana initiale de faire la bracha à la Torah, d'instaurer la Torah, de lire la Torah en public et de faire la bracha, alors lorsqu'on fait monter trois personnes, quatre personnes, cinq personnes, même sept personnes de Shabbat, celui qui monte le premier, il dit la première bracha, il finit de lire, il s'arrête, il se met de côté, quelqu'un d'autre vient sans faire de bracha et, le, et il continue à lire et tout ça jusqu'à qu'on ait fait monter les sept personnes. Le dernier qui, qui est le machlim, qui complète, alors lui, il dit la bracha et euh, il dit la bracha avec Nish aussi, et c'est lui qui a dit la bracha. Ça, c'est dans la takana initiale. Après, Khamim, on instauré que non. C'est déjà dans la Gemara, qu'en fait, il faut que chaque personne qui, qui monte, il fait la bracha avant et après, de peur qu'il y ait des personnes qui vont arriver en retard, qui vont a une personne qui monte lire à la Torah et qui ne fait pas de bracha avant, qui ne fait pas de bracha après, ils vont dire qu'on a besoin de faire la bracha sur la Torah. Donc, du coup, on instaurait que chaque personne qui va lire à la Torah devra lui-même faire une bracha avant et après au moment de sa lecture. D'accord Donc, ça, c'est ce qu'on a vu à Poter, à Chotem celui qui ouvre la lecture et celui qui conclut, Qui signe, qui conclut la Torah, la lecture de la Torah, et eh bien, Mevarech le Fana, le Khararech, il faut la Bracha avant et après. Zaklal, si telle est la généralité, Kol Sheishbo Moussaf, Veheno Tov. Si c'est un jour où il y a un Moussaf, c'est-à-dire qu'à l'époque du Bet il y avait des corbanotes supplémentaires à porter ce jour-là, comme à roche et comme à Kholamued, et eh bien dans ce cas-là, mais ce n'est pas encore un jour de Yom Tov qui est interdit de travailler, et eh bien, Corinna Arbaa, on ira quatre personnes. B'Yom Tov, Khamicha, Ayam Tov, on ira cinq personnes puisque ça faisait un interdit de travailler. B'Yom Kipporiim Shisha, Ayam, Kippori, on lit six personnes monte à la Torah. Et B'Shabbat, si c'est pour le Shabbat, A, sept personnes. En Pochatin même on n'a pas le droit de remonter moins de personnes durant ces jours-là. Mais par contre, on travaille moins si nous on aura le droit de rajouter des personnes qui vont monter en plus. Maftirin banavi et on lira le maftir dans le navi, c'est-à-dire les livres des, des, des prophètes. Il faudra lire le maftir comme ce qu'on a déjà vu. Tout celui qui ouvre, celui qui ouvre et celui qui ferme la lecture de la Torah, donc là on va se retrouver à Shabbat présent avec cette personne, le premier et le dernier, et bien celui qui ouvre il fait une bracha avant et celui qui ferme il fait une bracha après. Ok C'est tout pour aujourd'hui, je vous souhaite une journée pleine de Hatzlacha, Koltou,